Comment vous gérez l'argent avec euh, votre fils euh, Pierre, euh, qui est en établissement Établissement à je crois. C'est ça ah. FDIM Pardon. Hein. Vous avez beaucoup d'acronymes. Hein. Ah. Je <rire> jongle, mais parfois je me trompe. Oui. Et vous êtes sa tutrice. Oui. Comment vous gérez Alors Pierre, il est au foyer de vie de pelotier, une euh, semaine, et tous les week-ends à la maison parce que c'est important pour moi et pour lui aussi je pense l'équilibre et du coup comme il est à la maison euh, plus souvent peut-être que d'autres il a un peu plus d'argent il, il a un peu plus d'argent il a un peu plus d'argent puisque euh, c'est en fonction de la présence des enfants ou des adultes dans les établissements qu'il y a des prélèvements qui sont pontiques euh, donc euh, il a un peu plus d'argent euh, je donne... Euh, euh, alors, je place beaucoup d'argent pour lui, ouais. parce que... Vous êtes fourni. Oui, mais c'est parce que euh, je pense qu'on n'est pas éternel, mm -hmm. et qu'à un moment donné, il va en avoir besoin, parce que euh, euh, quand il sera plus souvent au foyer, il aura besoin de sortir, d'avoir des accompagnements particuliers, s'il est malade, d'avoir quelqu'un aussi qui va aller euh, le voir à l'hôpital, lui tenir compagnie. Euh, pour sortir aussi du foyer, ben, il aura peut-être besoin de quelqu'un euh, qu'il pourra payer pour euh, aller se promener, euh, couper un peu la, la routine. Donc c'est vrai que moi j'ai euh, prévu. Après je... Et je lui fais plaisir, tout ce que je peux, <rire> parce que je trouve que c'est important aussi qu'il n'ait pas trop de frustration. Il a... Ça va, je pense qu'il a eu le voyage, C'est pas la peine d'en rajouter. Pierre est quelqu'un qui ne parle pas, qui n'a pas le, la conscience de l'argent, mais euh, qui a besoin d'être bien dans son corps, d'être mmh. à l'aise, de pouvoir faire des activités dans lesquelles il se plaît, il se régale. Et euh, donc, euh, voilà, c'est important aussi de prévoir tout ça. Euh, je, en préparant avec Serge, euh, je crois que vous laissez de l'argent à Pierre dans l'établissement c'est important pour vous. Oui. Ah, ben oui, parce que je veux qu'ils puissent participer eh bien, à un départ euh, d'un éducateur euh, à la retraite, à un anniversaire d'un copain, euh, aller boire un pot avec les autres et avoir son propre argent. Donc euh, là, c'est prévu par, euh, par l'établissement on fait un virement et euh, le, la gestion est et donner euh, sans problème à l'établissement qui s'en sert de façon adéquate et pour faire plaisir et à ses copains oui. À, aux éducateurs euh, qu'il a et qui viennent et qui partent et euh, aux anniversaires euh, au fait euh, que, voilà, Ils participent de... à tout, c'est pour le bonheur C'est un instrument de vie sociale, à ce moment-là, oui, oui, oui, oui, c'est tout à fait ça et, et ça fait partie du bonheur des gens de, de participer à la vie avec les autres parce qu'on a un peu d'argent aussi voilà donc je suis très contente de la gestion qui est faite de cet argent et, parce que y cet y a... argent qu'on le confie à Pierre, c'est l'établissement qui le gère Oui, parce que Pierre n'a aucune notion d'argent. Bien, sûr. Et donc, bien ouais, sûr. Ça se passe oui. très très bien. Donc ça demande un vrai, euh, un vrai retour, un vrai partenariat avec, avec l'établissement de ce côté-là Oui, il n'y a aucun souci. Franchement, il euh, y a une bonne communication et j'ai vraiment aucun souci avec ça. Oui Serge ah, Je croyais que tu me faisais ça. <rire> <rire> Merci. Merci. Voilà. Voilà mon vous êtes déléguée mandataire à la protection des majeurs, vous travaillez sur le terrain et vous avez certainement des exemples très concrets à partager avec nous ce matin. Oui, justement, mais par rapport au désir que peut susciter l'argent, et, la euh, et la frustration qui va avec, euh, moi j'accompagne de nombreuses personnes, je voulais vous parler de, plus particulièrement de Philippe. Il, il vit euh, en, dans un établissement, il travaille dans un ESAT depuis des années, euh, donc euh, il vit euh, sereinement, il aime euh, bah, partir euh, le week-end dans sa famille, il aime la chasse, c'est sa passion, ça fait partie voilà, de, de, de, ses, de, de ses hobbies euh, voilà, depuis tout temps. Et euh, quand j'ai rencontré euh, Philippe, il avait une moto. Euh, il a dû s'en séparer parce qu'elle était un petit peu vétuste et que bah, l'entretien de cette moto devenait trop cher pour lui. C'était compliqué euh, par rapport à l'argent qui lui restait resté une fois qu'il s'était acquitté de ses frais d'établissement. Euh, il ne pouvait pas. Alors ça a été son choix. Je sais pas moi qui lui ai dit qu'il faut arrêter la moto. Un jour, il m'a dit « Bon, ben voilà, je fais le choix. La moto, ça ne m'intéresse plus vraiment. J'arrête. » Donc on a dit « Ok, pas de souci. Euh, mais ça a eu un impact pour lui parce que, ben, certes, financièrement, il n'avait plus l'assurance, l'entretien, etc. Euh, sauf que ça l'a euh, empêché de partir quand il le souhaitait du foyer pour aller rendre visite à sa famille. Ça a demandé de mettre en place ben, tout autre chose pour qu'il voilà, puisse conserver ce lien familial qui était très très important pour lui. Donc on a sollicité la MDPH pour avoir des aides. Euh, et euh, bon, ça, ça s'est mis en place, il n'y a pas eu de soucis. Mais, euh, mais c'était quelque... Voilà, ça a été un petit point pour lui. Euh, <rire> ça a été un point voilà, difficile parce qu'il euh, n'avait il pas pris euh, cette, euh, cette notion-là euh, d'autonomie qui euh, s'enlevait. Euh, donc ça, voilà, ça a généré d'autres frustrations. Et puis Philippe, son état de santé malheureusement s'est dégradé. Euh, donc il a dû arrêter de travailler. Ça fait partie des choses de la vie, euh, comme hein, tout un chacun. Et euh, malheureusement, bah, ses revenus sont diminués également. Donc il a fallu aussi bah, qu'il revoie ses projets en fonction de son budget. Et euh, bah, c'était difficile, c'est difficile tous les jours pour lui parce qu'il ben, euh, y a des choses auxquelles on n'a pas envie euh, de se sacrifier. Euh, il fume, donc pour lui c'est important, il ne souhaite pas arrêter, c'est son choix même si on sait que c'est pas bien pour la santé. Et il est passé de, de quel revenu quand il travaillait à quel revenu Alors comme il vivait en établissement, il avait un revenu minimum garanti qui était de 400 euros par mois lorsqu'il travaillait pour pouvoir payer sa mutuelle, l'assurance de sa moto, l'entretien de sa moto, ses loisirs, ses vacances, euh, ses produits d'hygiène, son tabac. Et après Et ensuite, lorsqu'il est passé en foyer de vie, euh, son, le minimum qui lui est resté euh, était de 243 euros. Donc forcément, ça diminue beaucoup. Voilà. Et donc, euh, pour lui, c'est très difficile. Exemple. Pardon, oui. Pardon j'en profite parce que quand on a préparé un peu, euh, Sylvana a choisi d'évoquer une situation hein, un peu euh, dans son intégralité, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont concernées. Et à travers cet exemple, on, on voit bien que la question de, de la situation, elle a à voir avec les revenus quand on est en ESAT, on, on l'a dit et en foyer, il reste 450, euh, 500 au maximum. On peut avoir des abattements pour jouer dans le sens. Quand on est retraité. Mais si on a le statut de personne handicapée, on a, on a 30% de la H240, mais si on n'a pas le statut de personne handicapée, M. Trombert, qui est notre spécialiste, je, je sais que tu vas roger ton frein, tu aurais beaucoup de choses, hein, puisqu'il a présidé la commission ressources euh, de, de l'UNAPI et, et fait avancer beaucoup de choses, on va en parler tout à l'heure, même si c'est une autre personne qui le dit, mais c'est le fruit de, de travail de, de longues années, notamment sur les primes d'activité, je, je le dis en même temps, hein, qui... Euh, euh, on le verra avec monsieur le maire euh, tout à l'heure. Donc il y a des situations différentes qui sont liées à l'activité la, à ou pas, au statut ou pas de personnes handicapées. Euh, voilà, c'est un point important. Selon que l'on dépend de l'aide sociale, c'est une situation. Si on est accueilli dans un établissement qui relève de la sécurité sociale, c'est différent. Vous avez préparé les tableaux, on les mettra un jour à votre disposition. L'objectif de la table ronde, ce n'était pas d'être technique, mais c'est de montrer les incidences et les questions de fond sur les statuts. 60 ans, moins de 60 ans, 62 maintenant. Il y, a des, il y a des batailles qui se gagnent petit à petit. Merci encore, M. Trombert. Mais bon, tout ça, c'est aussi complexe. Euh, juste, euh, ma question peut être... Vous avez, vous avez dit que son état de santé s'était dégradé. Il peut, avoir, il peut y avoir une corrélation entre le fait que sa vie sociale s'était dégradée avant, euh, à cause de justement... Euh, non. non, dans la situation non, de Philippe, absolument pas. dans pas. cette situation-là. D'accord. Parce que c'est quand même un, un voilà. C'est mais... un élément d'équilibre de vie personnelle qui, je pense, euh, dans ces moments-là, peut aussi avoir une incidence sur, sur l'évolution de, de la vie des personnes. Oui. On en reste là on est frustrés, oui. on accepte, <rire> mais le désir est là d'apprendre et on reviendra vous voir. Merci bon. beaucoup